Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais commenter la deuxième euh, ligne de ce graphique donc on voit qu'il y a des, des notions euh, qui s'opposent symétriquement euh, alors chacune pourrait faire l'objet de plusieurs ouvrages là je vais essayer d'être le plus synthétique possible, le plus court possible comme toujours donc révolution s'oppose à révélation euh, en fait euh, il faut savoir que la franc-maçonnerie est derrière la plupart des révolutions, et notamment la révolution dite française de 1789. Alors cette révolution de 1789 est la matrice de la République française. La République française est née dans le sang de la guillotine. Et depuis 1789, la monarchie a perdu son essence. Nous avons eu ensuite des monarchies constitutionnelles et parlementaires, ou alors des empires qui ont essayé de, de mélanger les, les deux principes, donc euh, républicains et monarchiques. Mais cette révolution euh, a marqué la genèse des, des partis républicains que les médias dominants promeuvent, de, que ce soit de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, alors que les partis nationaux catholiques, donc que l'on voit à droite, ou la monarchie de droit divin, donc par opposition à monarchie représentative, donc, donc ces, ces parties et le, le principe monarchique de droit divin euh, sont basés sur la révélation, donc la parole de Dieu que l'on trouve dans la Bible. Et ces parties euh, et donc la monarchie de droit divin respecte les dix commandements de Dieu, contrairement euh, à la République. Alors qu'une République pourrait, euh, pourrait euh, respecter les commandements de Dieu. Pour ça effectivement il faut un État national catholique. Euh, ensuite, donc l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu s'oppose à l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Donc là en fait, euh, l'amour de, de soi jusqu'au mépris de Dieu, c'est l'individualisme. Euh, c'est l'égoïsme dans lequel est bien souvent euh, c'est l'égoïsme qui est bien souvent contraire au bien commun, alors que euh, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, au contraire, implique le dévouement, l'effort, le sacrifice de ses intérêts personnels pour le bien commun pour le bien de la communauté, et là c'est tout un esprit euh, totalement différent qui, qui s'oppose effectivement. Ensuite, la cité de l'homme s'oppose à la cité de Dieu, donc ça, ça rejoint ce que je viens de dire, euh, euh, par exemple, euh, les humanistes et autres francs-maçons divinisent l'homme, alors qu'il faut recouronner le Christ dans la société, cela rejoint la doctrine du Christ-Roi dans l'encyclique Quasprimas de XI en 1925. Donc c'est cette encyclique que je vous invite à lire. C'est vraiment, euh, je pense que c'est, on comprend beaucoup de choses, notamment euh, pourquoi il ne faut plus euh, tolérer un État euh, laïque, mais plutôt euh, recouronner le Christ. Donc euh, il faut que la, la religion catholique redevienne la religion d'État. Ensuite, euh, donc les droits de l'homme s'opposent aux dix commandements. Euh, donc là il y a beaucoup de choses à dire, il y a, il y a toujours cette même idée de placer l'homme au-dessus de Dieu, c'est l'humanisme maçonnique en fait, que, que l'homme soit au centre de tout. Euh, en fait par droit de l'homme on a souvent tendance du coup à oublier les devoirs de l'homme, c'est à dire les, les, les dix commandements. Euh, donc, euh, donc là je suis sur le site euh, Légifrance, si vous avez des textes euh, de droit à chercher, je pense que c'est la, la meilleure source, en tout cas euh, en français. Alors je, donc, la, la, la déclaration des droits de l'homme, donc, c'est issue de, du, de, de 1789, c'est au moment de la révolution euh, dite française. Alors il y a 17 articles, je ne vais pas tout... Euh, commenter. Je, je, je ne veux pas faire trop long. Euh, alors je, je, je vais quand même critiquer quelques articles, euh, donc notamment l'article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptifs de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Euh, ensuite ça continue euh, Article 4 la, la liberté constitue à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui En fait là ce sont des, des demi-vérités Parce que là, effectivement euh, La liberté euh, ne s'arrête pas là où commence celle des autres C'est une demi-vérité En réalité il n'y a de liberté que dans la vérité Et dans le bien Donc en fait la liberté n'est pas un absolu euh, la, la liberté, euh, pour, pour être vraiment libre, il faut euh, être dans le vrai et faire le bien. Euh, ensuite, euh, la propriété, et donc, en fait, on voit que dans l'article 17, la propriété pour les révolutionnaires est un droit inviolable et sacré. Et, et, et en fait, bon, euh, en, en, en réalité, la, la propriété est nécessaire, on est bien d'accord euh, mais elle est soumise au principe euh, celui-là qui pourrait être sacré de la destination universelle des biens, c'est-à-dire qu'en fait les riches ont un devoir de donner leur superflu aux plus pauvres. Euh, et s'ils donnent leur nécessaire, c'est encore mieux. Mais bon, tout le monde ne peut pas, tout le monde n'est pas appelé forcément à ça. Tout le monde n'a pas ce degré de, de sacrifice que, que de donner de son nécessaire. Ensuite, alors je vais critiquer l'article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Alors là, on est totalement dans l'esprit révolutionnaire. Là, c'est totalement, j'ai envie de dire, c'est là encore, c'est une demi-vérité. En fait, la souveraineté, euh, réside, enfin, la sou, la souveraineté euh, doit venir de Dieu. Euh, c'est saint Paul qui nous dit que tout pouvoir vient de Dieu, omnipotestas adeo. Euh, c'est à dire que donc la loi aussi doit être conforme au catéchisme de l'église catholique donc la loi ne peut pas être l'expression de la volonté générale telle tel qu'on nous le dit dans, dans l'article 6 la loi est l'expression de la, la volonté générale en réalité euh, en, ré, en réalité euh, le le, le, le la loi doit, doit respecter le, le catéchisme, doit respecter les commandements de Dieu. Et le problème de la volonté générale, c'est qu'elle est fluctuante. Elle, elle dépend des puissances d'argent qui peuvent, par exemple, financer les, les médias. Et donc les médias font caisse de résonance dans l'opinion publique. On peut trafiquer des sondages, donc trafiquer euh, la volonté générale, influencer la, la volonté générale. Bref. Euh... Donc là, il, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai je, je envie de faire vite. Euh, ensuite, mensonge oppose la vérité. Donc effectivement, le huitième commandement, euh, le huitième commandement, c'est tu ne mentiras pas. Et on constate que tous les partis euh, qui sont dans, dans le rouge, hein, d'Europe de, de, Écologie jusqu'à le, le Rassemblement National, euh, tous ces partis ont été mouillés dans des affaires, euh, de près ou de loin. Ensuite, euh, darwinisme s'oppose à créationnisme, donc en fait euh, il faut savoir que la théorie de l'évolution est fausse, et Darwin était probablement à haut gradé euh, franc-maçon. En fait la création, l'homme et la femme ont été créés conformément à ce qu'il y a de relaté dans la Genèse. Euh, donc là je suis sur la Genèse, hein, c'est le chapitre 1 de la Bible, donc là verset 21, euh, il est écrit « Dieu créa selon leur espèce, les grands monstres, etc. » Donc, euh, Dieu a créé selon les, les espèces, c'est-à-dire qu'il ne, ne peut pas y avoir de... Enfin, en fait, les, les, les espèces sont étanches entre, entre les unes, hein. il ne peut pas y avoir de, de, comment dire, de, de passage d'une espèce à l'autre, puisque Dieu a créé euh, les, les, les êtres euh, selon leur espèce. Euh, voilà, Dieu a dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, euh, pour, pour moi, enfin voilà, Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestiaux de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon, donc il a tout, euh, tout, il a tout créé, euh, les choses l'une après les autres, il n'y a pas eu de, de mutation entre les espèces en fait. Et enfin Dieu créa, créa l'homme à son image, Dieu dit faisons l'homme à notre image, donc il n'a pas créé l'homme à l'image d'un singe, hein. Dieu, je ne pense pas que Dieu ressemble à un singe. Euh, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Voilà, c'est limpide. Non Ensuite, euh, donc, « Choâtisme s'oppose à Golgotha ». Alors malheureusement, je ne peux pas m'exprimer lib librement sur ce sujet à cause de la loi Fabius Gesso de 1990. Euh, si vous vous intéressez à la Shoah, euh, d'ailleurs on nous balance euh, pas mal de documentaires hein, sur la deuxième guerre mondiale etc. Hein, mais euh, si, si, si vous vous intéressez à la Shoah, euh, je pense que vous pouvez toujours trouver des documentaires euh, de ou avec Robert Forisson. Vous pouvez euh, toujours essayer de voir euh, euh, ce qu'il qu pense de tout ça le Golgotha, je vais juste définir le Golgotha c'est le lieu à Jérusalem où le Christ est mort en croix alors ensuite euh, démocratie s'oppose à souveraineté donc euh, en fait donc le, le droit et la loi doivent se référer à Dieu, c'est ce que je disais à propos de la déclaration universelle des droits enfin de la déclaration des droits de l'homme pardon euh, oui, le, euh, et, euh, et donc pas à la volonté populaire, alors le, ceci dit le principe démocratique est intéressant pour les enjeux locaux donc que ce soit municipaux je pense essentiellement ou alors la démocratie est aussi intéressante pour les élections professionnelles c'est à dire qu'en réalité il est bon que, les, que le peuple vote pour, pour des choses pour lesquelles il, il, il, est, il, est, il est compétent par exemple dans, dans son travail ou sur des sujets qui concernent au quotidien par exemple dans sa commune mais je ne pense pas que ce soit bon que de laisser le, de laisser le peuple voter euh, voter euh, par exemple au présidentiel euh, par exemple je, je ne citerai que euh, pour étayer mon propos je, je, je citerai l'exemple de jésus et de Barabbas qui, a été, qui ont été tous les deux présentés euh, euh, donc au peuple juif. Euh, au moment du, du jugement de Jésus par Pilate. Euh, donc Pilate, euh, selon la coutume, euh, donc c'était la Pâque, hein, euh, avait la coutume donc, pendant la Pâque de libérer un prisonnier. Et donc Pilate a demandé au peuple, qui voulez-vous que je délivre, euh, Jésus ou Barabbas Et, ils ont, et le, peuple a choisi, <rire> le peuple a choisi Barabbas, alors bon. Euh, voilà, ça, ça, ça, ça illustre bien, je pense, euh, pas mal de choses sur le principe démocratique. Alors ensuite, euh, le mythe du bon sauvage s'oppose à péché original. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire aussi, et, ça, je, et, et cette opposition entraîne beaucoup, beaucoup de choses. Euh, en réalité, l'homme est mauvais par nature. Et en plus, la société actuelle le pervertit. C'est ça la, la, la vérité. Euh, en, fait, euh, en fait, le péché originel, c'est ce qui a poussé Adam et Ève à manger le fruit défendu alors qu'ils étaient euh, au paradis. C'est le chapitre 3 de la Genèse, hein, si vous voulez euh, lire, en savoir plus. Et ce péché originel a introduit dans l'humanité la peine dans le travail, la vieillesse, la mort, la souffrance, la maladie. Euh, et je vais juste vous donner un exemple d'une des retombées pratiques de cette opposition. Par exemple, dans l'éducation des enfants. Donc, si on part du principe, euh, du, si on part du principe du mythe du bon sauvage, c'est-à-dire que l'homme est bon euh, et que c'est la, euh, la société qui, qui le pervertit, on, euh, on aura tendance à laisser trop de liberté à l'enfant. On aura tendance à être laxiste avec lui, à lui, à lui passer euh, tous ses caprices, à faire un enfant roi. Alors qu'au contraire, euh, il faut lui mettre de sérieuses limites et l'éduquer à l'effort et à la frustration. Et on voit que dans notre société post 68 art, libérale, libertaire, on est loin de justement de, de l'éducation à l'effort et, et à la frustration. En général, on veut tout tout de suite. Alors ensuite, euh, jouissance s'oppose à sacrifice. Là, là bon, j'ai. Je juste préciser que Jésus a dit « si vous ne faites pénitence, vous périrez tous ». Autrement dit, euh, faire pénitence est, est une condition nécessaire au salut. Euh, ensuite, euh, égalitarisme s'oppose à hiérarchie. Donc euh, l'égalitarisme, c'est une marotte socialiste et communiste. Euh, le problème de l'égalitarisme, c'est qu'on gomme les différences, donc on nie la réalité. Et à traiter tout le monde de manière égalitaire, on est forcément injuste. Car il faut plutôt être équitable, c'est-à-dire donner à chacun ce, que, ce qui lui est vraiment dû. C'est le principe euh, élémentaire de, de, de, de toute justice, en fait. Si, si on traite les, les, les gens, si on traite tout le monde pareil, on est forcément injuste. Euh, en, ensuite, alors, subjectivisme s'oppose à objectivisme, Là aussi ça mériterait euh, pas mal de, de, de, de choses à dire. Euh, alors, quand on réfléchit un peu, on constate que la gauche est idéologique et la droite euh, beaucoup plus réaliste. En fait, la gauche est déconnectée euh, de Dieu, ça c'est une évidence, mais la gauche est déconnectée du réel. Elle nie, elle nie par exemple, elle nie la vie avec par exemple euh, l'avortement. Euh, je parle de, je, je parle de, oui, enfin, gauche, c'est vraiment euh, le Front National est un parti de gauche, enfin hein, le Rassemblement National est un parti de gauche, hein, il faut, ça il faut bien euh, l'avoir en tête. Donc la gauche nie la vie, par exemple avec l'avortement, mais c'est, il y a d'autres, hein, l'euthanasie, etc. Elle nie la nature, par exemple avec la théorie du genre, elle nie les différences en étant égalitariste. Elle, voilà, on pourrait multiplier comme ça les, les exemples. Et enfin, Paradis terrestre s'oppose à Paradis Céleste. Euh, il faut jamais oublier que notre vraie patrie est dans l'éternité. Notre vraie patrie est au ciel. On ne doit jamais euh, l'oublier. Et il ne faut pas oublier non plus que le travail des francs-maçons est de créer la République universelle. Euh, on peut dire que c'est le nouvel ordre mondial. Hein, où l'homme n'aura plus de limites. Que ce soit des limites morales. Ou technique et on le voit apparaître avec le transhumanisme. Et je parlerai euh, du, du nouvel ordre mondial, de la philosophie du nouvel ordre mondial dans une prochaine vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse, à bientôt.